Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous parler du connecteur MusicMe. Donc MusicMe c'est une plateforme d'écoute de musique en streaming. Actuellement, nous proposons déjà un lien SSO des médiathèques qui ont choisi ce connecteur vers la plateforme MusicMe. Par exemple, ici, je suis connecté en tant qu'abonné d'une médiathèque et je clique sur le lien SSO pour me connecter directement à la plateforme MusicMe. Et là, j'ai accès, accès aux fonctionnalités de MusicMe, c'est-à-dire que je peux créer des playlists, je peux sélectionner des artistes, des albums, des tags. La nouveauté, c'est qu'on on vient de rajouter la recherche fédérée dans Bokeh. La recherche fédérée, par exemple, on nous faisons une recherche sur un artiste. <rire> Le résultat de recherche intègre les albums Music.me et nous pouvons affiner le résultat, le résultat avec des facettes, donc soit le type de document Music.me, le nom des artistes ou le style de musique. Donc, par exemple, je peux sélectionner un style de musique et sélectionner un album Une fois que j'ai sélectionné l'album, j'ai accès à la, au descriptif du document. Donc j'ai le titre, l'auteur, l'année, euh, l'éditeur. Et puis surtout, j'ai un lien ressources numériques qui me dit « que Vous devez être connecté sous un compte avec abonnement valide pour pouvoir accéder à l'album. » Je clique sur ce lien. Je me connecte avec un abonné valide. Et j'accède à la plateforme MusicMe directement sur l'album que j'ai sélectionné dans Bokeh. Voilà, donc ça c'était pour la démonstration. Maintenant concernant la configuration de MusicMe, donc ici je suis connecté en tant qu'administrateur. Je vais dans l'accès pro. Donc il faut vérifier deux choses. Il faut vérifier que la tâche de moissonnage de Musique.me a bien été planifiée et qu'il qu existe un groupe permettant aux abonnés d'accéder à Musique.me. Concernant les tâches planifiées, je vais dans Système Batch et je dois avoir le mo moissonné catalogue Musique.me activé. Si cette tâche n'est pas activée, activez-la et attendez que Cosmogramme ait moissonné le catalogue. Donc c'est-à-dire que ce sera moissonné le lendemain. Une fois que c'est moissonné, vous allez dans Collection et vous allez vérifier que vous avez les albums Music Me. Donc ici, si vous avez envie de modifier un ou tous les albums, vous pouvez le faire et vous pouvez enrichir les albums musique La deuxième chose, c'était au niveau des groupes. Donc il faut qu'il faut créer un groupe qui soit autorisé à accéder à musique me Donc soit vous avez déjà un groupe existant ressources numériques par exemple, donc ici j'ai un groupe musique me si je l'édite. Je vais dans droit, je m'assure que bibliothèque numérique, numérique accéder à musique me est bien coché. Donc j'ai un groupe, on peut faire un groupe manuel ou un groupe dynamique. Le mieux souvent c'est de faire un groupe dynamique pour autoriser tous les abonnés et CGB à accéder à MusicMe. Voilà, c'est tout simple pour la configuration. Là, vous avez un Bokeh qui a accès à MusicMe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bokeh et à bientôt